Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope du mois de novembre, nous avons bien entendu euh, la domination du Scorpion, hein, c'est le signe du mois, en tout cas jusqu'au 22 euh, 16h, où le Soleil rentrera alors en Sagittaire, mais pour l'instant euh, il est chez votre ami euh, Scorpion et c'est euh, je dis pas un must, mais presque, hein, parce que d'abord il vous valorise, euh, il est dans le secteur 5, qui est vraiment le secteur où on a le sentiment d'exister, de compter aux yeux des autres, on, on sait se mettre en avant avec un soleil en 5, on sait euh, le faire euh, de manière à, à, vraiment à, à ce que les autres vous remarquent et, et vous fassent des compliments sur la qualité de votre travail, sur votre physique, sur tout ce que vous voulez, mais vous avez besoin de vous nourrir euh, de regards euh, positifs, de regards admiratifs même, hein, euh, peut-être parce que l'enfant qui est en vous en euh, a besoin. Vous savez, il ne faut pas le négliger, hein, l'enfant qui est en vous, euh, il réclame de l'attention, il réclame euh, ce qu'il a eu dans son quand il avait, quand vous étiez petit, euh, ou ce qu'il n'a pas eu aussi. Hein? Donc... Euh, euh, bon, cela dit, c'est une période aussi où vous pouvez reconstruire, vous pouvez renouer des liens hein? avec le Scorpion. Vous savez, sa symbolique, c'est quand même mort-renaissance, euh, puisque c'est la mort symbolique de la nature et sa renaissance future. Donc vous pouvez vous dire que euh, vous allez très certainement, et d'ailleurs l'année à venir va être importante hein, pour vous, euh, avec euh, Jupiter qui va s'opposer, euh, ben bon, vous allez faire des rencontres, il va y avoir vraiment euh, des événements. Hein. Après le 22, donc le soleil sera en sagittaire, bon, c'est un signe de feu, hein, donc euh, vous serez certainement obligé de de mettre un petit peu le turbo, euh, parce que c'est votre secteur du travail, hein, le sagittaire, et que donc bon, euh, bah, il faudra euh, travailler plus pour gagner plus, comme disait l'autre, euh, et en plus de ça, euh, vous le Cancer qui êtes rarement à l'heure, hein, je dois dire que tous les Cancers que je connais n'ont pas vraiment de notion de l'heure, et eh bien là vous serez obligé avec le Soleil en Sagittaire et puis il y aura d'autres planètes hein, qui vont s'y promener, euh, vous serez quand même obligé de faire attention à vos horaires, hein, parce que sinon euh, vous auriez des problèmes, En ce qui concerne Mercure, qui gère donc vos, votre quotidien, vos rapports avec les personnes avec qui vous travaillez ou que vous côtoyez dans la vie quotidienne, donc Mercure est en Scorpion, bien placé, mais elle est rétrograde jusqu'au 20. Donc très certainement vous attendez quelque chose d'agréable ou vous avez prévu quelque chose d'agréable et vous êtes impatient, euh, ou alors, euh, vous attendez un rendez-vous qui pourrait être euh, euh, positif pour le, la suite de, de votre... Euh, pour votre travail hein, tout simplement, et bon ça vient pas, vous n'avez pas de nouvelles, ou alors vous avez acheté quelque chose et le colis n'arrive pas. Vous voyez, les rétrogradations de mercure c'est souvent sur des détails, euh, euh, qui d'habitude, euh, je veux dire, euh, roule tout seul. Hein? Donc euh, bon, vous énervez pas. Hein? C'est tout ce que je peux vous conseiller parce que c'est vrai que avec Mercure en Scorpion rétrograde, vous pourriez vous énerver un petit peu. Mais comment ça se fait Moi je, j'ai payé ou moi je ceci et euh, on ne me considère pas, on ne fait pas ce qu'on doit faire ça s'arrangera après le 20, quand Mercure reprendra sa marche directe, surtout si vous êtes du deuxième décan, parce qu'en fait elle va stationner, elle va s'arrêter carrément, et donc c'est vrai que vous aurez l'impression que rien ne bouge. Hein? Mais bon, après le 20, ça va bouger, hein? donc gardez votre calme, ne n'accusez pas les autres de vouloir vous ennuyer ou de faire exprès de ne pas vous donner ce que vous attendez ou de ne pas vous dire ce que vous avez envie qu'on vous dise hein. vous euh, si jamais il y a un sujet qui fait euh, problème et ben vous l'abordez hein, euh, euh, vous l'abordez en prenant des précautions tant que mercure sera à rétrograde une fois qu'elle ne sera plus rétrograde, il n'y a pas à prendre la moindre précaution, tout se passera bien. Vénus maintenant, Vénus qui gère vos amours, votre amour propre, hein, et euh, bon, tout ce que vous aimez dans la vie, hein, tout ce qu'il y a de bon euh, dans l'existence. Et alors justement elle est dans un signe, euh, euh, comment dire, le Sagittaire, qui est un signe de profit, hein, qui aime profiter des bonnes choses, qui aime bien manger, bien boire, bien... Euh, voilà. Euh, donc c'est votre secteur du quotidien. Alors qu'est-ce que ça peut donner une Vénus dans un secteur du quotidien, du travail, de la forme, etc.? Bon bah ben d'abord peut-être que vous serez en meilleure forme hein, avec Vénus, euh, ça va vous protéger des microbes, euh, on peut penser ça. Hein. Euh, ou que vous allez euh, être bien soigné si vous avez quelques petits problèmes de santé, euh, ben, vous profiterez hein, d'un bon traitement. Maintenant, vos amours quand même, euh, hein, elles seront un petit peu mises au, au second plan parce que vous aurez des détails pratiques à régler euh, euh, très certainement et euh, euh, mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'exprimer vos sentiments, mais de manière, comment dire, vous voyez, délicate, par petites touches. Essayez de euh, d'être attentif, vous voyez, aux petits rituels du quotidien, à tout ce qui euh, crée des liens dans un couple et qu'on ne voit pas, euh, qui, qui, parce que les habitudes, bon, finalement, on fait les choses de, de manière automatique, mais euh, on dit que c'est ça qui euh, que c'est pas bon pour le couple, hein, mais c'est pas bon si on s'endort et si on ne fait plus attention à l'autre. Mais les habitudes, c'est aussi un sacré ciment pour le couple. Hein. Donc là, euh, avec cette Vénus du Sagittaire, bah vous allez les les valoriser hein, euh, tout simplement et euh, peut-être même euh, les renforcer, euh, si possible il y a un très bel aspect euh, qui va se produire euh, entre une rencontre entre Vénus et Jupiter qui n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans dans ce signe, et euh, comme c'est votre secteur du travail, hein, de la forme, je pense que vous pourriez être très content, euh, soit parce que vous obtiendrez un travail euh, un poste que vous visiez, soit parce que votre santé, ça va s'améliorer considérablement. On va terminer avec Mars et vos activités, votre forme, hein, dont on a vu qu'il fallait en prendre soin, hein, surtout avec les planètes en Sagittaire. Mais Mars est en Balance et donc il est, euh, la planète est en carré, hein, est en aspect euh, dynamique euh, avec vous et vous pourriez euh, euh, attraper un petit virus, avoir de la fièvre, avoir mal quelque part. Hein. Souvent avec Mars, on se coupe, on se brûle, on se fait des, des voyez des, des trucs euh, bon qui sont absolument pas graves, mais ça fait mal pendant deux trois jours, ça vous empêche de Hein, parfois de bien d'utiliser une main ou un pied, enfin bref, euh, vous risquez parce que ça peut, vous pouvez euh, avoir une colère soudaine hein, avec Mars euh, comme ça, euh, euh, et puis que comme euh, <rire> la culpabilité s'en mêle, et eh bien euh, après la colère, vous vous faites mal pour vous punir. Hein? Bon. Là, c'est vraiment des choses très inconscientes, hein, dont on ne se rend pas toujours compte. Alors, bon, comment vivre bien euh, cette euh, dissonance euh, de mars? Ben, il faut euh, être dans l'activité malgré tout, hein, et euh, en essayant de ne pas euh, exagérer, de ne pas trop en faire, d'être prendre des précautions comme je vous disais tout à l'heure, hein, euh, avec les planètes euh, du Sagittaire. Euh, bon euh, c'est tant qu'elle sera en balance, hein, mais elle va changer de signe. Euh, le 19 euh, elle va passer euh, par euh, le Scorpion et donc elle sera en bonne... Euh, hein, en, en, bonne euh, en bon aspect avec vous et en même temps, elle va activer uranus qui est elle aussi en bon aspect avec vous. Donc si vous êtes euh, du premier décan surtout, euh, eh bien il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer. Euh, vous allez euh, gagner du terrain pour euh, euh, un projet que vous êtes en train de construire peut-être euh, parce que euh, mars a un côté euh,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 Euh, vous pouvez également aller sur euh, RTL RTL.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 3210. À très vite! Musique